Il en front. c'est moi qui le bouclier Il y un truc bleu qui brille ici. Oh non Y'a un welcome